Déclaration de député, Déclaration député. Député de Michigan, B. James. Morning, Bonjour, M. le, le Président. Je prends la parole pour demander à la ministre de l'Environnement, au ministre de, de l'Environnement, le pour la proposition de développement de terre sur la, la, première la première nation de de de des, des, des, des, des, des, des de Beers. Canada veut une une approbation, un développement Dataway de, de, de, Piscat. De Beers a fermé la mine en 2015. Il tente maintenant de laisser derrière des matériaux, des, des déchets organiques, et ce qui est très préoccupant c'est que les De Beers n'a pas eu de consultation avec Ottawa Piscate. Et beaucoup de ces déchets miniers sont recyclables et De Beers utilise la COVID-19 pour ne pas prendre la responsabilité pour le transfert et la réutilisation, le recyclage de ces déchets. L'industrie minière est reconnue pour ses éthiques et ses responsabilités, mais les gestes de De Beers vont à l'encontre de cette réputation. On demande au gouvernement de faire ce qui s'impose et de rejeter la demande de De Beers et c'est important que De Beers prenne tous ses déchets et les recycle et les sorte de ce bassin hydrographique sensible dans la région. Thank you very much. Member Merci beaucoup, déclaration de député. Député de clinton lawrence Merci, Monsieur le Président. Je suis très fier que cette semaine, nous sommes devenus la première province au Canada d'adopter la définition de l'antisémitisme, telle que définie par l'Alliance du souvenir de l'Holocauste. En vertu de cette définition, l'antisémitisme est défini en étant une perception des personnes juives qui peut être interprétée en étant la haine vers les Juifs. Ces manifestations d'antisémitisme sont dirigées contre les personnes juives et leurs propriétés, ainsi que leurs institutions et leurs institutions religieuses. La première étape en, en s'attaquant au problème, c'est de l'identifier et de la dénoncer. Et détrompez-vous, l'antisémitisme continue d'être un, euh, un vrai problème. Selon les services de police, des rapports de la haine, 32 des crimes haineux dans notre ville ciblaient les Juifs. On doit encore faire beaucoup de travail, mais c'est un pas dans la bonne direction. Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait en sorte que ce soit une réalité, ce qui comprend ceux dans la communauté juive ainsi que mes collègues au sein du gouvernement qui ont, euh, en ont fait la promotion. Je voudrais souligner les efforts du député de brantford brant euh, où j'ai parrainé un projet de loi sur cet objectif. Nous allons être unis avec la communauté juive et de lutter contre la haine et l'antisémitisme dans notre province. Merci. Déclaration du député, député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui en tant que député qui représente Chippawa, où le restaurant Benny se trouve. J'ai vu toute la critique liée à l'histoire du député de Niagara West. Je voudrais ajouter ma voix de la part de ma communauté. Je connais le restaurant Joe Risk. Le propriétaire, c'est un ami, c'est une bonne personne, un bon père et un bon leader dans la communauté. Je sais qu'il fait tout ce qui, lui, ce qui est possible pour assurer la sécurité de Betty's et de son personnel. Pour tous ceux qui écoutent, je veux que vous sachiez que Betty's, c'est un bon restaurant et de continuer de l'appuyer. Joe n'est pas responsable. Betty's, c'est un restaurant qui était très content d'avoir un député de Niagara-Ouest et de sa famille. Je vais partager une citation de la femme de Joe, Bernadette, à cause de toute la critique qu'il a reçue, et c'est sa femme. Je ne peux plus tolérer ces commentaires cruels et ces appels que mon mari reçoit durant les derniers jours. Honnêtement, nous perdons tous notre sommeil à cause de cette situation. De s'attaquer au caractère de mon mari est ignorant et euh, douloureux pour non seulement lui, mais pour toute notre famille, pour tous ceux qui ont fait ces commentaires pour, contre mon mari sans le connaître. Je voudrais que vous sachiez que c'est une personne intègre et une personne bien respectée. Joe et son personnel n'auraient jamais dû être dans cette position. Je dois dire dans cette chambre que Joe, c'est une bonne personne, mais qui fait face à une perte. Incroyable, soyez gentils, portez votre masque et joignez-vous à moi pour appuyer le propriétaire ainsi que les membres de son personnel. Député de Thornhill, merci, Monsieur le Président. Je voudrais partager une très belle initiative par les étudiants de la deuxième année de Thornhill. Sophie euh, Joffe s'est rendue compte que beaucoup d'élèves sont aux prises avec beaucoup de difficultés lors de cette pandémie pour s'adapter à la nouvelle réalité de l'apprentissage en ligne. Donc, elle a créé eLearn.fy. Il y a plus de 300 outils en ligne, ce qui comprend le programme scolaire de Sandra Day O'Connor, qui est ancienne juge de la Cour suprême. Un de ses objectifs était d'assurer d'avoir des outils de euh, bonnes source et de faire en sorte que la plateforme soit le plus conviviale possible. La plateforme a été décrite en étant la Wikipédia de l'apprentissage en ligne. Il y a des catégories par cours, sujets, euh, on peut trouver toutes sortes d'informations concernant l'éducation et même des cours universitaires. Euh, on en a parlé sur CTV, CBC, Toronto Star, New York Times, et ses amis et ses, par et ses enseignants ont utilisé le site pour avoir de l'information, ça a confirmé tout son succès. Donc, elle voudrait que les trois paliers du gouvernement puissent travailler ensemble pour créer le Netflix de l'apprentissage en ligne et je voudrais remercier Sophia pour tout ce qu'elle a à faire et l'innovation qu'elle a créée. Merci. La prochaine déclaration, député des Universités de Rosedale. Merci, M. le Président. Nous sommes en plein milieu de la pire pandémie de notre histoire en plus de 100 ans alors que ce premier ministre décide de, de réduire et d'annuler les règles dans les services de garde en réduisant les uh, compétences des, des membres du personnel. C'est ce que les gens dans ma circonscription ont dit, que c'est... Uh, ça crée un climat de peur, c'est fait par une personne qui ne travaille pas avec des enfants. Nous en avons suffisamment maintenant de tenter d'avoir de, des équipements de protection et d'apporter ces changements alors que euh, ce secteur est déjà aux prises avec beaucoup de changements. Des enfants sont morts dans des endroits où les règlements ne sont pas suffisamment forts. Premier ministre, au lieu d'anéantir les, euh, les droits et les restrictions en, en, dans les services de garde, renforçons le système en investissant. Faites en sorte que les services de garde soient abordables pour que les parents puissent y avoir accès augmenter les, la rémunération des membres du personnel qui prennent soin de nos enfants. Mais maintenant, ils ne sont pas suffisamment payés pour se permettre d'avoir des services de garde eux-mêmes. Ce sont des intervenants de première ligne. Ils ont besoin de votre aide en investissant dans les services de garde. Vous permettez à nos enfants d'apprendre, vous permettez au secteur de survivre, vous aidez aux parents, surtout les femmes, de pouvoir retourner au travail et de contribuer à une réelle relance au féminin. Relance de l'économie au final. Déclaration de Don, euh, député de Va Don valley West. Je pense que nous sommes, pouvons tous être d'accord que la pandémie de la COVID-19 a mis à l'épreuve notre force en tant que société en tant que personne. Ça nous a séparés l'un de l'autre, et pour beaucoup de personnes, ça les a forcés à arrêter de prendre des initiatives ou de réduire leurs attentes au sujet de ce qui est possible, mais pour un autre groupe de personnes, ça le fait l'opposé. Il y a des gens dans toutes nos communautés qui ont été encouragés à faire des choses, de tendre la main aux autres et de tenter de faire, trouver de nouvelles façons de venir en aide aux autres. Et je voudrais reconnaître toutes ces personnes. Dans ma circonscription de Don Valley West, il y a des centaines de ces personnes, de ces héros. Ce sont des mères qui permettent à d'autres mères d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est des personnes qui donnent de la nourriture aux personnes âgées ou des gens qui fabriquent des masques. Amiya Sakara, un organisateur et entrepreneur, a créé une armée de jeunes personnes et de donneurs pour donner des aliments dans la région de Thorncliffe. Susan Wright et Michelle Delaney ont créé une communauté de, de récolte des aliments avec un jardin. John Farley et militants et défend l'environnement. Monsieur Dallard continue d'appuyer et d'informer des locataires qui ont peur de perdre leur immeuble. Nos communautés sont fortes, mais elles sont aux prises avec beaucoup de difficultés. Je voudrais seulement remercier de, du fond de mon cœur de toutes ces personnes qui tendent la main aux autres et qui entraident les autres et continuent de faire le travail qui fait en sorte que nous soyons qui nous sommes. C'est une société pleine de compassion. De... Milton. Merci, M. le Président. Je suis fier de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître le, le parc du patrimoine qui se concentre sur la culture de, euh, en agriculture. Vu l'incertitude de la pandémie de la COVID-19, Country Heritage Park a aidé notre communauté à créer une nouvelle réalité plus facile à vivre et plus ordinaire. Lorsque la COVID-19 a fait en sorte que le marché a dû être annulé, Country Heritage Park a travaillé de très près avec mon bureau et la Chambre de commerce et la santé de, le bureau de santé publique de Halton pour faire en sorte que le marché, un autre endroit, non seulement est-ce que le marché a eu beaucoup de succès, tout au long du déconfinement à l'été, mais les agriculteurs ont pu rapporter de, de, de, une augmentation de leurs ventes avec plus de sécurité. Ça a eu une incidence directe sur la relance des entreprises locales. Tout cela a été fait gratuitement par Country Heritage Park pour redonner à la communauté qui voulait désespérément se sentir comme si euh, il a, on est en temps normal. Je voudrais remercier Jamie et l'équipe euh, d'avoir apporté une différence dans notre communauté. Merci. Déclaration de député, député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Encore une fois, ce gouvernement, Merci. honteusement, euh, s'ingère dans le travail des municipalités et adopter leur le. le, le, le programme législatif. L'année dernière, le premier ministre a promis qu'il allait euh, respecter les maires et les conseillers municipaux, mais la semaine dernière, à Toronto, on, ils ont été surpris d'apprendre que des ententes de zonage ont été défaites. Ça limite la rétroaction de la part du public et d'étudier l'incidence de ces développements et de créer des logements abordables. Le Toronto Centre a besoin de plus de logements abordables. La moitié des résidents de ma circonscription euh, dépensent plus de 30 sur leur loyer et la liste d'attente pour le logement communautaire est de plus d'une décennie et de plus en plus de gens me parlent du fait qu'ils sont au bord du coufre. Les planifications locales devraient être faites par les communautés locales et non pas imposées par les ordonnances que nous voyons de la part de cette province. Les résidents méritent d'avoir une occasion d'avoir leur voix au chapitre au sujet de l'aménagement la, local. Ça mine la capacité des localités de développer leur propre quartier. Si le premier ministre est réellement engagé à travailler avec les municipalités, pourquoi est-ce qu'il a émis ces ordonnances sans avoir des consultations avec les conseillers municipaux et avec les résidents locaux? Merci. Déclaration de député, député de flanborough glanbrook Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à David Greeley, qui est décédé plus tôt cette semaine, à l'âge de 79 ans. David Greeley, c'est un grand homme du monde des affaires, Il était féru des, des sports et ancien commissaire de la Ligue canadienne de football, alors qu'il est... Il était propriétaire des Lions de, de la Colombie-Britannique, mais il est aussi ancien propriétaire des Argonauts de Toronto et des Tiger Cats de Hamilton. David Greeley a pris trois équipes au bord du gouffre et, avec une, plus, une meilleure édition de compte, a permis à ces organisations d'avoir du succès. En 2012, il a été admis dans le temple de la renommée. David Greeley a grandi à Hamilton. Il est diplômé de l'Université McMaster. Son amour pour la ville a été démontré par sa générosité et pour son appui envers des causes pour les gens les plus vulnérables. Ses contributions philanthropiques ont laissé leur marque sur notre ville. Il a donné des dizaines de milliers de dollars pour appuyer et améliorer la santé et l'éducation dans la ville de Hamilton. Des plusieurs institutions partout en Hamilton sont nommées en son honneur, ce qui comprend un centre récréatif de l'Université McMaster et au Collège Mohawk et l'Institut de recherche David Greeley, de l'hôpital de Hamilton il était commissaire des commissaires des... Des courses de vélo à Hamilton. Il était aussi membre du Sénat canadien. Il avait plusieurs amis. C'était un de mes amis. Et on va. Euh, on est tous laissés dans le deuil par son décès. Merci. Merci. Déclaration des députés. For le député de Lennox Hastings, Lennox and Addington. Hastings. Merci, Monsieur le Président. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé il y a quelques. Passé. Euh... Il y a eu un tournoi de baseball. Walter Sutton m'a appelé. On le connaît tous comme l'oncle Wally. Il parlait d'un jeune homme qui courait partout au Canada et voulait savoir si ce jeune homme pouvait s'adresser à la foule, au tournoi. J'ai dit oui. À ce moment-là, j'ai présenté le jeune homme. À cette époque-là, ce jeune homme n'était pas très connu. C'était Terry Fox. En quelques secondes, toute la foule s'est tue. C'était vraiment un des moments les plus inspirants de ma vie. Spontanément, les gens ont passé le chapeau. J'ai une photo de ce moment. Je l'ai mise dans mon bureau. J'en suis fière. Cette année, le fils de cet homme... Couru. Walter a eu le cancer. Hélène et lui, sa, sa femme Hélène et lui, ont offert 10 000 En 1980, deux personnes sur dix survivaient au cancer, à ce cancer seulement. Maintenant, les pronostics sont meilleurs, mais il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, J'aimerais exprimer des remerciements sincères à Walt, Elaine, Jeff et Tyler pour leur dévouement envers le marathon Terry Fox. Thank you very much. Merci. Nous terminons ainsi les déclarations des députés. Il est...